la salade de pommes de terre du lendemain. Et en plus, il faut rien faire, ça vous dit La chaleur résiduelle du four hier a cuit les pommes de terre calmement. Maintenant, elles sont tout à fait cuites, un goût légèrement fumé. Ça va être délicieux pour la salade de pommes de terre. Donc, il ne faut plus faire qu'une chose, c'est la vinaigrette. Les pommes de terre légèrement fumées sont parfaites pour une salade avec un peu d'échalote, un peu de crème aigre et beaucoup beaucoup d'herbes fraîches. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui. Il ne reste plus qu'une chose à faire. C'est à vous de jouer maintenant. Bon appétit.